Les îles de Guadeloupe sont intimement liées à l'histoire du Grand Pavois à La Rochelle. Ce salon nautique, le deuxième plus important après Paris, a été créé en 1973 et accueille notre archipel chaque année depuis 1995. Voilà pourquoi, pour fêter dignement ses 20 ans de fidélité, la Guadeloupe était l'invité d'honneur de cette 43e édition. Entre le Grand Pavois et la Guadeloupe, il y a une histoire. Il y a une histoire, puisque donc, il y a à peu près une vingtaine d'années, le courant est passé entre nous. Euh, voilà, Donc effectivement, moi je vous parle de... Il y a 20 ans, quoi. Hein, et, et donc, on est... Et la Guadeloupe est venue comme pays invité d'honneur pour la première fois. Euh, on avait mis les magasins euh, aux couleurs de la Guadeloupe et, et de la Rochelle et tout. Et ça a fonctionné terriblement bien. On avait fêté les 10 ans de la Guadeloupe. Donc, et puis cette année, eh bien, ma foi, c'est les 20 ans. La région Guadeloupe est là et on, nous sommes très contents. Alors, vous avez la bonne humeur, vous amenez les fleurs, enfin vous amenez tout ce que nous n'avons nous pas ici et, et c'est un rendez-vous qui est attendu par les visiteurs du grand pavois Le grand pavois c'est 100 000 mètres carrés de lieu d'exposition. 700 exposants de 35 pays différents, 650 bateaux à découvrir et chaque année, plus de 100 000 visiteurs qui viennent aussi pour la Guadeloupe. On y va chaque année, parce qu'on a notre fils qui a travaillé là-bas pendant 4 ans, qui nous a donné le goût de la Guadeloupe. Mais on continue et on va en Guadeloupe parce qu'on adore la Guadeloupe. On a un appart aussi à La Rochelle et on est, est sur fait. tour. Donc euh... on, est venu, on a vu que c'était la Guadeloupe, on a dit oh, on y va, on y va. Bateaux, Tout à fait. Les bateaux, c'est pas notre truc, non, mais les, la non, Guadeloupe, oui. Nous, nous, on est venus parce que... Euh, J'ai vu ce matin dans une grande enseigne euh, qu'il y avait la Guadeloupe, parce qu'on arrivait hier ou avant-hier à La Rochelle. Donc on a dit, on va venir... Euh, on va au grand Pavois pour la Guadeloupe. Pénétrer dans le hall de la Guadeloupe, c'est comme recevoir un souffle des Antilles. C'est la première fois que je viens. J'étais déjà à Saint-Malo, avec Babette de la Rosière, à la Villette, à la Foire de Paris, mais c'est la première fois que je viens sous la Rochelle. Ça me permet de faire un petit voyage, de promouvoir mon entreprise, Niva Fraîcheur, et de gagner aussi sous la finance. Et bien, le déplacement est financé à, je dirais, près de 65% par la région Guadeloupe. Le reste est financé personnellement par moi-même. Gitane est venu avec ses robes traditionnelles et ses modèles en madras. L'idée est avant tout d'être une vitrine de nos traditions vestimentaires. Les gens ils, ils, ils se reconnaissent avec nos modèles, ils disent « tiens ça c'est les Antilles ». Et moi je précise « c'est la Guadeloupe ». Là j'ai des, des, des modèles que je vends plus couramment, ce sont des, des hauts, des blouses, avec du madras, de la dentelle avec des jupes longues, pour les, la fin d'année aussi. Quand c'est en dentelle, ça fait très habillé. Mais ce salon nautique est aussi l'occasion de présenter quelques nouveautés, comme celle de vivre une expérience hors du commun, dans un bungalow flottant au cœur d'un lagon. Donc vous avez ici un solarium pour bronzer sur le toit, à l'avant la partie technique, panneau solaire, chauffe-eau solaire, vous avez ici à l'avant les deux chambres, une salle de bain ici, des toilettes ici, puis la cuisine tout équipée ici avec la vitre au sol. Et puis une grande terrasse de 25 mètres carrés avec un coin salle à manger. On est les premiers à faire ça en Guadeloupe et dans les Caraïbes. C'est une production locale dans le sens où tout l'habillage, le cosmétique, la décoration est faite en Guadeloupe. Cependant, les coques sont faites, elles, chez Alumarine en France. Donc c'est nous qui vous récupérons à la marina avec un gros Zodiac. et On vous emmène, on vous transporte dessus, on vous apprend le fonctionnement. Et puis après, on vous laisse tout seul en plein milieu pour jouer à Robinson Crusoe. Pour Le Grand Pavois, notre première étape pour se lancer en métropole. Et on continuera après à faire tous les salons, les uns après les autres, avec le CTIG de Guadeloupe. Donc on a eu un partenariat avec le FEDER et la région Guadeloupe. Euh, ils nous ont aidé à nous développer car on, on fait de l'activité en Guadeloupe. On est un produit innovant. La Guadeloupe reste une destination phare de la location des bateaux et une zone de navigation privilégiée par de nombreux marins. Des arguments qui justifient sa présence au grand Pavois. Alors bon, il faut bien comprendre le rôle du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Notre organisme s'occupe de la promotion extérieure de la Guadeloupe. Donc c'est vrai que nous venons, nous nous faisons accompagner dans la mesure du possible des îles de Guadeloupe, aussi bien les Irales, des sainte marie galantes et des professionnels qui souhaitent mieux se faire connaître. Donc en plus de la route du Rhum, nous sommes résolument tournés vers la mer vu que la Guadeloupe c'est un archipel. Nous sommes, nous sommes issus du conseil régional, donc nous nous accompagnons la région sur des opérations de prestige comme celle-là. Pour les Rochelais, il n'est pas question d'arriver à faire un grand pavois sans la présence de la Guadeloupe. Euh, la Rochelle, au même titre que les autres provinces de France, euh, font partie de notre notre clientèle, la clientèle n'est pas qu'à Paris, elle est beaucoup en province, donc il faut rendre visite euh, effectivement à ces provinces. Naturellement, la région Guadeloupe et ses partenaires espèrent par leur présence séduire encore et encore. Le pays Guadeloupe est invité d'honneur au Grand pavois. Nous, nous attendons qu'il puisse avoir des retombées touristiques au niveau de notre pays Guadeloupe, parce que le pays Guadeloupe est un pays aujourd'hui qui s'investit. Nous sommes des îliens et nous sommes attachés à la mer. Les rochelais sont attachés à la mer. Euh, nous avons un atout commun entre nous, la mer. La venue de la délégation Guadeloupe s'est faite avec l'appui majeur de la région, représentée par le comité du tourisme des îles de Guadeloupe et Guadexport, en charge de promouvoir la diffusion de nos produits. Alors, Guadexport est une association... Pour tous ceux qui veulent, toutes les entreprises qu'ils veulent exporter. Quand nous faisons ce genre de manifestation dans les salons, le, Grand Pavard, le salon du Grand Pavois attire plus de 100 000 personnes, 100 000 visiteurs en l'espace de 5-6 jours. Et ces 100 000 visiteurs, ils viennent pour les. C'est un salon nautique au départ, mais ils viennent visiter le, le, le hall de la Guadeloupe. Ça fait 20 ans que nous sommes présents sur La Rochelle. Je suis vraiment euh, satisfait parce qu'ils sont très contents de nos produits. Nous sommes passés hier euh, dans les magasins et la direction euh, nous a fait des compliments de ces produits. La difficulté des de, de l'exportation, c'est de trouver des grossistes. Notre rôle, c'est d'en trouver euh, pour essayer de distribuer à tous les commerces euh, de la région, entre autres de, de, de, de Poitou-Charentes. Euh, je voudrais également insister sur le partenariat de la région sans jeu, nous ne serions pas là. Également présent dans ce hall très animé de la Guadeloupe, le double champion du monde Tristan Algré, devenu ambassadeur du nautisme en Guadeloupe. Mon, mon rôle va clairement être d'amener les, les, les métropolitains qui, qui passent sur le salon euh, à venir en Guadeloupe pour différentes raisons comme le, le, les sports nautiques. Euh, mes derniers titres, euh, ben, donc, euh, deux titres de champion du monde en, en junior sur le, le circuit Coupe du Monde, deux titres de champion de France. Euh, là, il y a trois semaines, il y a eu la dernière étape de Coupe du Monde en Turquie, où je fais ben, le meilleur résultat de ma carrière pour l'instant. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner la région un peu partout sur les différents salons, que ce soit autour du nautisme, des sports ou du tourisme. Pour vraiment, on va considérer que je suis une vitrine en fait de la Guadeloupe euh, à travers, bah, à travers ma, ma, ma discipline qui est la planche à voile. Un passage éclair d'un autre champion, le footballeur Marius Trésor. Je suis présent ici au Grand Pavois pour honorer un ami qu'on a en commun qui est vraiment fou de, de bateaux. Et c'est à cause de lui que j'ai loupé l'entraînement ce matin à Bordeaux. Mais voir euh, la Guadeloupe, euh, rencontrer beaucoup d'autres amis, ça ne peut que m'enchanter. Actuellement, je suis au Girondin de Bordeaux, je suis consultant sur notre chaîne TV euh, Girondin TV. Et en même temps, euh, pendant la semaine, je suis avec Patrick Battiston au service de l'équipe réserve des Girondins, c'est-à-dire qui fait le championnat de CFA. À l'occasion de l'inauguration du salon, une délégation de personnalités s'est vue accueillir les bras ouverts au son de la béguine, et au déhanché des Belles Créoles. Et nous, on est très heureux que la Guadeloupe soit ici. Ce sont nos compatriotes et nos amis qui sont venus ici. Et je crois que c'est la 20e fois qu'ils répondent présents au Grand pavois Donc c'est un grand honneur, un geste d'amitié aussi. Et ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur le vice-président, qui représente Victorin Lurel ici, c'est justement l'étroitesse des liens la volonté de développer le tourisme ensemble et de s'engager dans des aventures communes. Nous travaillons au Quai d'Orsay avec Laurent Fabius et bien sûr en lien étroit avec la ministre de l'Outre-mer, madame Paul Angevin, autour à la fois du tourisme de qualité et de l'authenticité. Et l'idée c'est d'offrir à tous un tourisme qui soit... Agréables, qui permettent de vivre des expériences uniques, inoubliables. Et il y a, de la part des professionnels, une très grande volonté, à la fois d'adaptation de leur offre aux nouvelles demandes de la clientèle et des touristes, et d'ajustement des choses, ça veut dire des rénovations, ça veut dire des mises aux normes, ça veut dire aussi un grand besoin d'accompagnement et d'investissement. Et c'est pour ça que Laurent Fabius a annoncé avant l'été la mise en place d'un fonds d'investissement spécifiquement pour le tourisme. Et ça vaut bien sûr pour la métropole comme pour les Outre-mer. La Guadeloupe, au cœur d'un arc archipélagique aux possibilités nautiques inouïes, donne de la voix. Constamment sur la brèche, le CTIG, le bras armé du Conseil régional, ne laisse aucune occasion lui échapper pour vanter nos atouts et contrer la concurrence. Le Grand Pavois en est un bel exemple.